D'abord, euh, chers frères et sœurs, vous allez m'excuser, je vais commencer, vous savez, Benito vient souvent avec euh, les infos, voilà, et vous avez vu le titre de la vidéo, voilà, cette installation devant le palais Mamet 5 nous montre, voilà, <rire> Foumbaoui, mon champion, mon jeune frère de sang, c'est ça même, je m'excuse pour hier là, franchement, Tu as raison mon frère de sang, c'est la raison, voilà, excusez-moi pour hier, là, franchement, hier même, même Damaro, c'est entre-temps, il m'a appelé, j'étais quelque part, là. Donc, euh, voilà, d'accord, je disais, allez-y voir, demandez à tout le monde, demandez à tout le monde, regardez devant le palais Mohamed V. Il y a une installation devant le palais Mohamed V, quand vous regardez, voilà. C'est comme si c'est une grande caméra, mais est-ce qu'une caméra peut avoir une taille comme ça Ils ont installé juste devant le palais. C'est-à-dire, le palais, en face du couloir qui passe devant. Voilà, c'est à par là. Voilà, la banque centrale, le couloir là. Allez-y voir, ils ont installé. Je vais vous montrer la photo tout de suite. Donc, je voudrais montrer la photo là à cette petite personne. Toujours qui sont en train de nous pousser, cest à sont en train de nous empêcher de, de manifester. cest à c'est qui ont les bons conseils. Et tu te prépares. Tu te prépares, tu t'organises tu, tu, tu et puis ils viennent doucement. Et puis, voilà, ils démotivent, ils découragent. Vous comprenez? Ils découragent. Moi-même, quand certains m'appellent au téléphone. là Imaginez-vous les appels qu'on reçoit. Et alors, Je connais, en tout cas pour Anso, je, pour Damaro, je connais, mais je sais encore pour les autres là. Tout le télé, tout si quelqu'un, quand, quand je regarde mon téléphone là, tu vas avoir au moins y a 10 ou 15 appels en absence. Mais dès que tu écoutes certains là, c'est les bons conseillers, ils sont en train de te faire la morale, en train de dire... Mais bon, maintenant je ne prends pas d'appel, je connais les personnes que je dois décrocher. Donc, je m'adresse à ces forces vives, je m'adresse à vous, les forces vives de la nation. Je ne parle pas des partis politiques, mais vous, les forces vives. Regardez le Sénégal ce matin, regardez le Sénégal ce matin. Le Sénégal avec Ousmane Sonko, il a été... C'est-à-dire, tellement qu'il a été bousculé, son procès devrait commencer aujourd'hui. Vous savez, littéralement, la France veut éliminer ce candidat parce que c'est un candidat anti-système. Lui veut changer le système de dépendance, le système de relais français dans la sous-région. Il veut mettre ça de côté. Donc, lui, ne doit pas être candidat au Sénégal. C'est comme l'ancien maire de Dakar. Il s'est retrouvé en prison. Donc, « Regardez, allez-y, j'étais devant le journal TR, je suivais ça. »« Ma maman chérie, Jean -Hawa, comment vas-tu » Donc, Ousmane corps était tellement bousculé, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il parlait que ces côtes-là, tous, « Allez-y, voir les images. Sont... » Certains ont osé poster les images. Ces côtes-là, je ne sais pas s'il y a eu un ou cas, en tout cas, en dehors, ils sont en train d'examiner ces côtes, parce qu'ils n'arrivent pas à respirer. J'ai peur même pour ne pas qu'on en parle. Seulement parce que ce monsieur a décidé de tourner le dos à la France, comme a fait le Mali, comme a fait le Burkina, comme est en train de faire certains pays. Regardez le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique centrale, il a été humilié. Ce qui s'est passé en Afrique centrale, c'est pour dire à Macron, tu n'as plus de poids, c'est-à-dire la France n'a plus de poids, nous ne pouvons dire à la France, n'avons pas peur de coup d'état. Si tu entends... Je vais renverser, le président s'il n'est pas d'accord. C'est en Afrique occidentale. Le seul lieu où tu peux pas l'on attention, sinon on va te renverser là. C'est ici là, hein? c'est en Afrique occidentale. C'est en Afrique centrale, là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent de la France. C'est des pays francophones, ils peuvent dire ce qu'ils veulent de la France. Ça ne chauffe pas. C'est ce que l'Afrique occidentale aussi est en train de de faire. Vous comprenez Est-ce que vous entendez ben, Doumbia a dit qu'il part au Mali. Est-ce que vous entendez que des ministres voyagent au Mali Est-ce que cette promenade-là, qui était entre la Guinée et le Mali, est-ce que maintenant là, vous sentez cette, cette, cette promenade-là Non, cette différente promenade-là Non, non, non. Papa, ils se sont retrouvés au Mali. Papa, ils sont de l'autre côté. Non, ça, c'est terminé. C'est fini. Parce que le Mali soupçonne la Guinée d'être un miroir, l'arrière-plan de la France. L'ambassadeur qui est là, l'ambassadeur là, là, là aujourd'hui, moi je voudrais que les FNDC ajoute sur ce, ce mot d'ordre là, le départ de l'ambassadeur de France, parce qu'il n'est plus ambassadeur, même s'il n'est pas demandé. À chaque rencontre entre le Z5 et, la, et, et, la, et les autorités de la Guinée, de le voir les bandits là, celui qui prend parole, il fait comme s'il le porte-parole du Z5. C'est lui qui parle, c'est lui qui déteste, c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui dit, non, voilà, Alpha Condé avait fait, c'est voilà pour casser ça, voilà pour casser ça. Personne ne l'a demandé. Donc, regardez ce monument-là. Je ne sais pas si c'est euh, un monument ou bien je ne sais pas si c'est quoi. Regardez très bien, hein, j'ai pris soin de... J'ai fait beaucoup attention à, ça, à des images comme ça, là, beaucoup même. Attendez. Parce que j'ai dit au gars de faire beaucoup attention. On voulait le... Parce que s'ils il s'approchent, ils vont le prendre. Non. Parce qu'en même temps, il y a Gomu qui est en train d'insulter. Vous, les forces vivent là. Ça dit, je m'adresse à vous. Vous avez entendu ce que Gomu a dit. Vous avez écouté le pasteur. Le pasteur. Ce que le pasteur a dit. Le pasteur dit. Dans tous les pays du monde, quand il s'agit de négociations là, il y a toujours des préalables. Tu as comme petit document là, c'est mentionné ce que tu veux là. Mais vous avez vu non Gomu, vous avez vu l'intention, vous avez vu la mauvaise foi non Vous avez vu la mauvaise foi. Les gens, c'est parce que qu'à l'approche de chaque manifestation, on fait profil bas, comme s'ils sont gentils, ils ont envie de négocier avec vous. Quand le jour passe, ils soulèvent la main encore. Vous avez entendu Gomu non Vous avez entendu Gomu, non? Gomu dit Allez en négociation et parler de préalable, cela dénote de la mauvaise foi. Il vous traite que vous avez la mauvaise foi. Celui qui le dit, hein? j'ai suivi ça, j'ai lu les, les commentaires. Mais allez-y voir les commentaires en bas. Mais heureusement, euh, Kounduno, je te félicite, mon ami Kunduno. Merci, nous sommes de très amis. Voilà, moi je vais partager ce que tu as envoyé à mon, dans mon inbox. Je vais partager. Donc, il a, il a vu que est en train de vous insulter. C'est Kunduno qui sait parler à ces gens-là. Kunduro dit ce qui est réel. Kunduro dit, il répète qu'ils sont malhonnêtes. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. C'est ce que je vous dis en longueur dans toutes mes vidéos. C'est qu'ils ne sont pas sincères. À l'approche de chaque manifestation, ils s'approchent, ils, ils, ils vous fatiguent. Et puis, ils font semblant de discuter avec vous. Vous avez vu le semblant d'appeler de Gomu. Gomu voulait appeler pour qu'on qu mette de côté le cas de, de Sako. Est-ce qu'ils ont décroché Est-ce que vous avez vu qu'ils ont... C'est qui était au bout de l'autre téléphone-là. Il a été très clair. Cette, cette affaire-là, ce dossier est plus fort que toi, c'est au-dessus de toi. Donc, pourquoi vous partez négocier avec une personne comme ça Pourquoi vous partez négocier Pourquoi vous acceptez de l'écouter Vous savez qu'il n'a pas la voix. Il n'est pas décideur. Ce n'est pas lui qui décide. Avant que les choses s'accélèrent comme ça pour juger les casseries et autres, ce n'est pas Doumbia qui avait invité tous les membres de la Kiev là au palais au palais, mon médecin pour leur dire les mille vérités. Voilà comment on devait faire. Marouane même l'a dit, Marouane eh, l'a dit lors d'une émission, qu'il les a invités tous. Le débat a été sur Yoma, même, même, même film. Il a invité tous ceux qui étaient à la CRIEF là de partir et puis de l'écouter. Personne n'a demandé. C'est lui qui avait parlé puis c'est terminé. Vous consommez puis vous taisez. Personne ne doit parler. Voilà, voilà, voilà. voilà. Vous accélère le dossier. Condamnez-le. Je vais faire écouter Maître Berité, qui a tout compris. Maître Berité était très clair. Je vais vous faire écouter la courte vidéo de Maître Berité. Il a parfaitement raison. cassoli nous l'avons dit. C'est le seul candidat que nous l'avons. Nous là, nous n'avons pas d'autre candidat, sauf Cassoli. Si on avait d'autres candidats là, on pouvait comprendre, l'accompagner dans le combat jusqu'à ce qu'il soit libéré. Mais si ce n'est pas lui-là, c'est sans le péché. Et il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. C'est Alpha Kong qui qu va transmettre l'écharpe là à quelqu'un d'autre. On attend. Regardez ça. Attendez. Parce que quand on vous dit que le monsieur n'a pas l'intention de quitter le pouvoir, vous ne comprenez pas. Ça dit, je l'ai. C'est-à-dire, je me demande même, comment vous expliquer, dans quelle langue je peux vous expliquer que le monsieur là, il a dit en bon malinqué à mes petits de force spéciale On fait ce que je veux, je facilite la transition, ou bien on reste là. On est là. C'est ce qu'il a dit en bon malinqué. C'est vous, les forces vivantes. Moi-même, moi je me demande Vous, vous avez confiance au sage là Vous avez vu ce que le, le pasteur a dit mais vous avez la réponse de Gomu, je pense que venez nous dire encore le 20. Heureusement, Kunduno a posté et Kunduno a donné l'itinéraire. Et ça, si Kunduno si poste quelque chose et puis il donne l'itinéraire, c'est que ça va se passer. Moi, je le sais. Je le sais très bien parce que lui et moi, aujourd'hui, c'est comme ça. Si le dit, s'il poste, il a dit, il a envoyé. Je vais lire ça tout de suite là, si Kunduno poste quelque chose là, c'est que ça va se faire. Et moi je l'explique tranquillement là, venez dire que ça n'aura pas lieu. Voilà, c'est lui qui m'envoie les photos comme ça là, voilà, je, voilà, merci. Le guide de la manifestation, voilà. Il a envoyé un guide là, je vais lire ça pour toi mon ami, ne t'en fais pas. Pour le moment là, regardez mon ami, je lui ai dit de faire beaucoup attention, sinon ils vont le prendre. J'avais vu là-bas d'abord, il a, il a encerclé. Voilà. Après, je lui ai dit de faire beaucoup attention. Voilà. Je lui ai dit de faire beaucoup attention. Voilà. Mon ami, si le son est coupé, il faut regarder, il faut regarder ton téléphone. Si le son est coupé, il faut voir ton téléphone. Moi, je n'aime pas des choses comme ça sur ma page. Je l'ai tout le temps dit, mon frère, des trucs comme je n'aime pas ça sur ma page. Voilà. Maintenant, regardez, lui-même, il, il est trop imprudent. Là, là, maintenant, regardez, regardez, nous allons, vous allez voir, voilà, regardez, vous avez vu, non Regardez en bas, là, regardez en bas, regardez le milieu, là, c'est noir, regardez, attendez, attendez, attendez, il approcher toi ici. Vous avez vu, non Ça, là, regardez, ça, là. Allez-y. Oh, ils il n'acceptent il pas que quelqu'un s'approche. Ça, là, ça a été fait nuitamment. J'ai dis ça a été fait nuitamment. Nuitamment, ils ont fait ça la nuit. Matin, bonheur comme ça, boum, boum, les gens ont vu. Matin comme ça, ils ont vu, regardez. On ne sait pas si c'est une, si une caméra. Non, ça, ce n'est pas une caméra voilà non regardez c'est pas une caméra bon peut-être euh, regardez hein, regardez ce n'est pas une place d'amartie. voilà personne ne va dire que c'est une place de regardez voilà force vive regardez ce monsieur là c'est à dire il ne fait pas ça là pour faire un an au pouvoir vous ne pouvez pas faire des investissements comme ça là pour faire un an au pouvoir de tels investissement là, c'est des mill... c'est -à, à coup de milliards, c'est pour conserver un pouvoir, c'est pour garder un pouvoir, c'est à cause ça, je dis souvent à ces communiquants, laissez la fête d'élection, laissez, occupons-nous Occupons d'abord d'un problème, vous, vous pensez que Dubia n'est pas un problème, ça hein? oh. dit quand je vous vois là, vous pensez que le type là n'est pas un problème, aujourd'hui là, aucun chef d'État de la sous-région n'est en contact avec le monsieur. Je vais faire un direct dans deux heures. Il y a un homme aujourd'hui qui a décidé, qui a compris Benito. Et je le dis merci, c'est le président Ambalo. Le président Oumaru Sissoko Ambalo a dit clairement tout le ça. Il dit qu'ils ne, ne vont plus négocier avec la gente Il a dit dans trois, quatre interviews, on ne négocie pas avec la junte guinéenne. On dit pourquoi. J'aime le mot là, et puis c'est une réalité, qu'ils sont mal intentionnés. Ou bien vous ne comprenez pas le français, que moi je suis pas à l'école. Moi je ne comprends pas le français. Mais le mot mal intentionné, décortiquez le mot mal intentionné. C'est un ballon qui dit, il a parfaitement raison. Il dit parce qu'ils sont mal intentionnés. L'intention que Dumbuya a là. Est-ce que vous connaissez ce qu'il a dans son cœur Je vous ai dit, il a dit en bon malinqué. En bon malinqué. Vous pensez que l'audio qui avait fuité là, c'est un mensonge Ce n'est pas un mensonge. Il l'a dit. Je ne prendrai pas le pouvoir dans la main d'un malinqué allez donner à une autre ethnie. D'abord, ça, c'est grave. Nous avons tous condamné ça. Souleymane, comment vas-tu On avait tous condamné ça. C'est ce problème-là. Je vous ai dit que moi, mon combat-là, d'abord, c'est là-bas. Le gars est venu. Vous avez écouté Diani Alpha. Danny Alpha, parfaitement. Danny, c'est à cause de ça, là. Pour le différent, quand lui et moi, là, c'était les injures à l'encontre du poste Saffa Ahmed va tu mon ami, mais lui-même il a compris. Vous l'avez écouté, il dans une courte vidéo. Dani Alpha, parce qu'ils nous ont menti, ou bien ils n'ont pas menti. Ils nous ont menti, c'est-à-dire qu'ils ont mis les pions pour que les gens suivent les pions, détourner l'attention des personnes et puis s'organiser, s'installer et puis voler. C'est ce qu'ils ont fait. C'est dans le piège là que les gens sont tombés. Maintenant vous, au lieu de faire des des des, des, des, des, des, des bagarres entre attaquer Alpha Condé autre là. Quand je vois euh, Djibri euh, là laisser l'objectif pour aller attaquer Alpha Condé, quand je vois euh, le, le vaurier là euh, qui est à Albanie ici, là, comment il s'appelle là euh, Fadiga, à chaque exemple, il prend ça sur Alpha Condé parce qu'il pense que nous allons continuer à répliquer, non. Il n'y a pas. Dani a raison. Ce sont des menteurs. Quand on dit à quelqu'un que tu es un menteur, c'est merci beaucoup mon frère de sang. Quand on dit quelqu'un est menteur là, je vous dis le numéro 1 des ethnos en Guinée là, c'est Dumbuya là. Le, le, la c'est lui qui le suit directement, c'est Komara. L'ancien Prince Komara. C'est lui qui le suit directement après lui. Le numéro 3 des ethnos, c'est l'ancien Kuyate. Numéro 4, c'est Idi Ami. Mais dans le comportement, dans agir immédiatement montrer son ethnocentrisme sans jeûne là, c'est Idi Amin la première personne, sans se geler. Ah, il ne veut pas sentir les autres ethnies. Hein. C'est lui, Idi Amin. Quand je vois le, le, ces petits-là dans mon inbox, les, les, dans des, ces nerfs là vous devez faire beaucoup attention, ou bien rentrer au pays, nous allons vousn faire le combat. Voilà les ministres Peul mes cous, mes oncles qui sont parmi eux là aussi, ils ont des petits, parce que son oncle a été nommé ministre, lui aussi il vient maintenant, il faut rentrer au pays, nous allons faire le combat. Mais ainsi petit, on ne connaît Abdou Godir ou quoi là, mais il a un petit, il n'a rien géré. Aie comme M. Macron, il n'a rien géré. Mais tu ne savais pas que je te connais, voilà. Toi tu ne savais pas que moi je te connais, aie comme M. Comment Comme Donc c'est ça. Non. Si il, regardez. Alors, ou bien c'est faux. Regardez. Regardez. C'est arrêté au milieu comme ça là. Regardez. Ah, ou bien vous ne voyez pas. Regardez. Il y a un truc vert là. Regardez très bien. Parce que lui on l'a dit, lui là, lui on l'a dit que ceux qui doivent venir là, ils vont venir directement. Parce que mon ami il avait peur, il a parfaitement, il a pu ça. D'abord il m'a envoyé la première photo, il a dit non, tu n'es pas. Il m'a envoyé ça, il dit non, non, tu es loin, approche-toi. Moi non j'ai vu, mais approche-toi. Non, il a osé, il dit, c'est ça, descend de la voiture, marche, va. Parce qu'il y a les services de renseignement en civil là, ils sont en civil. Dès qu'on voit quelqu'un photographier là, c'est fini pour toi. Et dès qu'il a pris la photo là, quelqu'un l'a signalé. Et il a fui. Sinon, ils allait le prendre. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un... Ça, là, ça est là-bas. Donc, vous, les forces vivent là, vous là. Moi, je vous le dis, vous là. Et au moins, le sens de réflexion. Si vous ne voulez pas manifester là, quittez dans l'affaire de FNDC. Si vous ne voulez pas du tout, parce qu'au moins, s'il y a une organisation de la société civile qui a compris l'intention de Gumbiara, c'est le FNDC. Est-ce que nous avons dit le nom de famille de quelqu'un Non. Le FNDC parle du retour à l'ordre constitutionnel. Le FNDC parle du peuple. Le FNDC, allez, attendez, attendez, je vais lire les communiqués. Eux, ils parlent du peuple. Voilà, on dit c'est le radar. Ah, merci, dit que le, voilà, on dit c'est le radar. Vous avez vu, non? on dit c'est le radar. Ah, merci mon frère, merci mon frère. On dit c'est le radar. Ah, merci beaucoup. Ah, on dit c'est le radar. Vous avez vu, ils ont mis un radar. Quelqu'un qui a mis un radar devant un palais. Ça sous-entend quoi Vous savez, à un moment-là, il ne dormait plus à mon médecin. Mais il s'est retourné à mon médecin. Il s'est retourné. Parce que dans le quartier, il a dormi, c'est le truc, truc là, il peut le prendre. reportez, reportez là, quittez dedans, laissez Kunduno prendre le relais, voilà, laissez Kunduno prendre le relais, on dit c'est le radar, merci, on dit c'est le radar, voilà, voilà, donc euh, si vous ne voulez pas, quittez vous les forces vives là, Sako là, il a été intimidé, mais il ne cède pas, mais Ismaël aussi ne cède pas, mais vous les petits mandingues là, qui sont dedans là, nos parents là, qui sont dedans là, quittez dedans, elle en a fia parce que depuis qu'ils ont compris la composition du de, de, de, de, de forum des forces sociales là, elle a téléphoné à tout le monde. Alors, hey, petit frère, il fait un peu beaucoup maintenant. Il fait un peu beaucoup maintenant. Il a bon moment quand a été bon moment. Moment, a été la Guinée. La Guinée avec la...", avec... Voilà, ce qu'ils disent au téléphone. Mais quand vous regardez la Guinée aujourd'hui là. Quand vous regardez la Guinée, qu'est-ce qui marche Dites-moi réellement, voilà une activité qui marche 100%. À un moment-là, c'était la publicité des projets du professeur Fakon. Lorsque nous sommes venus montrer même les, les copies des projets, ils ont laissé ça. Ils ont laissé ça. Ils ont, ils ont envoyé Ronaldinho. J'avais les informations qui sortent derrière ça. Ronaldinho était venu faire quoi sous, je vous ai dit, c'était sous recommandation de Doumbouya. On voulait offrir un bain de foule à Doumbouya. Mais est-ce que ça a marché Ça n'a pas marché. Un échec. Ronaldinho, même qui est arrivé là, il ne savait même pas. Lui-même, je ne sais pas si réellement il était au courant. Il sait ce qu'il devait faire. Est-ce que vous avez vu les photos Ronaldinho Doumbouya Vous avez vu les photos Est-ce que vous avez vu les photos Ronaldinho Doumbouya Vous avez vu les photos Parce que les gens sont en train de faire la publicité autour de lui pour avoir des points pour être ministre. Je vais lire ça. Voilà. Moi, ah, je vais lire ça. Je peux remonter les images d'Ousmane Sonko à l'hôpital. Attendez, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Regardez-le, hein. Ousmane Sonko. Vous Ousmane Sonko. Voilà. Les Français ne veulent pas de lui. Les Français là, ne veulent pas de Gala. Le voilà, c'est Ousmane Sonko. Voilà, il y a le frère qui est en train d'expliquer. C'est un appareil, si c'est pub, de détecter toute menace venant d'un point B vers un point A. Voilà. Donc, vous comprenez, c'est ça. Ousmane Sonko, vous avez vu, non Ça, c'est les Français. Monsieur l'ambassadeur, on, on, on te connaît Vous avez vu le vieux là qui est tout le temps avec Ousmane Sonko, vous avez vu un, un grand écrivain, un intellectuel, vous avez vu voilà. Non, Diary Diallo, c'est ça mon frère. Donc je vais vous montrer, attendez. Parce que voilà, je vais attendre. Je vais sortir ce que.. Non, attendez. Ce que lui-même m'a envoyé. Oh, attendez. Je veux ce que Koundrou m'a envoyé là. Non, c'est dans le téléphone là. Je voulais vous lire ça parce que là, je ne vais pas attendre. Voilà, c'est ça, je crois bien. Voilà. Voilà. Voilà. Comité d'organisation de, de la marche pacifique des de forces vives de la Guinée, prévu le lundi 20 mars, informe l op, l nationale l'opinion op, nationale que la marche pacifique pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel aura pour point de départ le rond point de la cannerie et pour point d'arrivée le palais de du palais du peuple où se tiendra un meeting géant afin d'interpeller les autorités de la transition sur la nécessité pour notre pays de, de renouer avec l'ordre constitutionnel normal en demandant la libération. D'abord, écoutez très bien, voilà pour j'aime Kunduno. Lui, il est direct. Je sais que c'est lui, lui qui a rédigé ça. Je sais que c'est lui qui a rédigé ça pour eux. Quand vous ne savez pas écrire, là, lui, c'est écrit. Kounounounou, lui, c'est écrit. Je vais le dire, ça. Voilà. Parce que ce qu'il dit, là, c'est intéressant. Voilà. Pourquoi, après, ils vont dire, Benito, pourquoi vous les supportez? Parce qu'ils ont fait 133 000 manifestations. En tout cas, la manifestation est un devoir, est un droit. C'est un droit. Chacun a le droit de manifester si c'est pour défendre quelque chose pour le peuple. Voilà. Je vais le lire, et puis, on va se quitter. Voilà. Où se tiendra un meeting géant afin d'interpeller les autorités de la transition sur la nécessité pour notre pays de renouer avec l'ordre constitutionnel normal, en demandant la libération des otages. Il a bien écrit les otages du CNRD. Il n'a pas dit les prisonniers politiques. Les otages, c'est-à-dire les Kassouris, les Oyegbavogui, les, les les comment ça, les, les, les, les, les, les Ibrahim Diallo. Les Fonique Mangue, tous les otages, c'est des otages. Ils sont en otage, Parce qu'on ne les juge pas. Il n'y a pas de, il a pas de preuves contre eux. Ce sont des otages. Merci beaucoup là-bas, mon ami. Voilà. Les otages du CND, CNRD, et un dialogue fécond afin que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux. Les lettres d'information seront déposées au niveau des communes traversées conformément au délai imparti. Par ailleurs, nous demandons aux citoyens pro-démocratie de respecter les consignes du guide du manifestant déjà disponible depuis quelques jours pour que cette mobilisation patriotique soit une autre preuve éloquente de notre volonté de réussir la transition entamée le 5 septembre 2021. Le dit itinéraire se présente comme suit. Point de rassemblement, rond point de la taillerie. point d'arrivée, expériment du palais du peuple. Voilà, les zones traversent tout. Les forces vives félicitent toutes ces antennes de l'intérieur et de l'extérieur du pays pour le travail déjà accompli en vue de sauver le, euh, la patrie. Elles les invitent à resserrer les rangs autour de notre idéal de démocratie pour encore plus de mobilisation et de détermination jusqu'à la victoire finale, le départ du CNRT. Merci, c'est bien écrit, ça c'est la victoire finale. En fonction de l'évolution de la situation, des consignes précises seront données en vue d'une meilleure coordination de nos actions dans le grand Conakry. Voilà. Parce que là, là la manifestation, ce n'est plus dans ce plus dans Conakry seulement. C'est toute la Guinée qui va sortir le vent. Mais pour le Conakry, là, les consignes seront données pour qu'il y ait une coordination. Donc, nous nous félicitons. Je m'adresse à ces forces-vives-là. Je ne dis pas les partis politiques, la, la Troïka et FNDC, Mais vous, les forums des forces sociales, là, la, parce que vous avez vu ce qui est arrivé aux enseignants contractuels. Merci beaucoup, frère Tunkara. Je dis, Benito, vraiment, tu avais raison qu'on ne défend pas les enseignants-là. Je vous ai dit que moi, je ne les défends pas. Je viens dire ce qui leur arrive, mais moi, je ne veux pas les défendre. Vous avez vu Quand ils ont commencé à manifester à Cancan? Ils ont sorti eh, un mois, un mois, on les a donné. Un mois sur cinq mois. Vous savez ce qui vient de se passer là Tous les enseignants contracteurs maintenant sont remis à la commune. C'est-à-dire qu'ils sous tutelle d'une commune. Voilà. Dit, oh, hello. vous avez vu non Vous êtes des traîtres. C'est ce que j'ai la dernière fois. Merci frère Toukala. Donc portez-vous très bien. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit je ne les supporte pas. Voilà, moi-même j'ai enseigné. Voilà, j'ai enseigné, j'ai dirigé, j'ai géré une administration, je sais très bien. Vous êtes des traîtres. On vous a donné un mois, vous êtes tu. Dès que vous avez reçu les un mois, là, on dit vous avez plus les un mois là pour vous, c'est terminé. Maintenant, ils vous, ont, ils, ils vous ont mis sous tutelle des communes. Donc, pour, comme ça, là, vous devez attendre les recettes des communes, les recettes là, des marchés et autres là pour pouvoir vous payer. Oh, toutes les écoles se trouvant dans ces communes-là. Sont chargés de régler vos problèmes. Ce n'est plus l'État, hein. ils se sont déchargés, ils ont mis ça dans les mains des communes. Vous allez comprendre. En attendant, là, nous demandons à tout le monde Voilà, de rester concentré. Donc, je vais terminer par ça pour vous dire au revoir. On se reprend après en vous montrant ça rapidement. Voilà, rapidos. Voilà, écoutez ça, c'est une réalité. Moi-même, je me moque. <rire> Vous avez, vous avez écouté M. Mérité. Il dit que ce n'est pas un militaire qui va choisir les candidats. C'est tout, ce tout ce qui se passe. C'est le CNRD qui doit choisir les candidats. cest ce qui doit aller aux élections. Là. Donc le CNRD va choisir ses candidats et Dumbia va mettre son candidat dedans. Je connais le nom du candidat. Il va mettre son candidat dedans voilà, pour que lui gagne. C'est ce qu'il veut. C'est-à-dire, lui, choisir choisit les candidats. Il exclut tous les autres là. Parce que, je vous dis et je le répète, ils ne veulent pas Kasori, ils ne veulent pas Selou, ils ne veulent pas Sidia. Mais pour les autres là, non, ils ne veulent pas, ne... C'est Kasori et Sidia qu'ils ne veulent pas. Il n'y a pas pour le rester. Si ils vous ont dit que Selou sera candidat là, pour les, pour certaines personnes là, que non les autres là, que non si on, on élimine, j'ai entendu quelqu'un dit ça, j'ai vu le poste d'un frère là, même il me dit, on dit, on est fidèle, et là, il y a un poste, il y a un commentaire où on a un problème. Nous, nous sommes dans le WhatsApp, hein. ma petite soeur chérie, quand on va tirer. ma quand on va nous, nous, sommes dans le groupes de WhatsApp où on se concerte. Quand nous voyons, moi, j'ai pris le poste, j'ai envoyé un frère Jules Gourde, un Et puis, on m'a dit directement qui est ton tuteur. Tellement qu'il y a des services de au sein de l'IFDG Ils ont pris ta photo, toutes tes coordonnées, m'ont envoyé ils n'ont pas compris, regarde pour qui il se bat. Là, tu n'es même pas du parti de, de, de ces loups, tu fais semblant. C'est parce que tu as un non-peu là. On, on, ils sont en train de t'utiliser pour faire croire. ces mes entre nous. Eh, ne tomberont jamais dans le piège là. Tu as vu ce que je te dis en inbox, je dis petit, il faut poster plus que ça. Il faut poster plus que ça. Nous, nous sommes en contact avec ces loups, on sait ce qui se passe. Ces deux là on sait ce qui est dans sa tête. Lui-même, il sait que c'est déjà la sorte des faux types. Il le sait, lui-même. Portez-vous très bien. En tout cas...